Bonjour, alors cette vidéo veut vous montrer le fonctionnement de l'œuvre interactive reliée avec Lilipan. Alors bien sûr, il faut avoir téléchargé le programme sur son ordinateur à un endroit identifié. Alors je vais maintenant ouvrir le programme. Il s'appelle œuvre interactive, c'est important que ce soit un fichier, donc en XML. Alors vous avez ici la configuration euh, du port série, la vitesse, mais aussi le programme que j'ai fait. Donc tout ce que je fais, c'est mettre le courant sur mon œuvre. Alors je vais maintenant télécharger ce programme en bloc pour aller le transférer dans Arduino. Et je vais téléverser sous forme de script dans la carte de Lilipad. Ma carte de Lillipad est au verso de mon œuvre. Je vous montrerai par la suite. Alors le téléversement est en train de se produire. Il est maintenant terminé. Alors, ce que je veux faire, puisqu'il est dans ma carte, j'ai un interrupteur ici, et lorsque je vais appuyer, vous allez voir la LED ici allumée, et vous allez voir peut-être le buzzer, surtout entendre le buzzer. Donc, je vais essayer de voir si c'est suffisamment fort pour que vous l'entendiez. Alors, ici, on a la petite LED qui est maintenant allumée. Lorsque je laisse mon doigt sur l'interrupteur et le buzzer vibre, si je laisse aller mon interrupteur, donc les deux pièces s'arrêtent. Alors, je pourrais ajouter différents éléments pour avoir plusieurs lumières qui euh, pourraient aussi ne pas toutes s'allumer en même temps. Alors, c'est une façon de rendre plus interactive et surtout faire de la robotique associée aux œuvres d'art. Je vous avais dit que je vous montrerai le verso. Alors, voici donc le verso de mon œuvre. On a la carte Pag et on a donc le plus de ma carte Lilypad qui s'en va à l'interrupteur, qui va jusqu'à ma lumière et la lumière jusqu'au buzzer. Je suis partie maintenant de la part négative du buzzer pour aller à la lumière négative et je suis revenue donc ici à ma carte du côté négatif.